Bonjour madame. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui madame enfin, J'aimerais savoir si c'est ici le service d'accueil. Oui, effectivement, ici c'est le service d'accueil. Je suis si venue faire l'examen pour le permis de conduite. En Mais fait? avant de faire l'examen, vous devez payer une somme de 16 500. Et après, je vous... Euh, je vous mets dans la liste. Vous prenez carte bleue Oui, nous prenons la nous prenons carte bleue. Mademoiselle grâce wow. en passant j'aime beaucoup vos cheveux oh, merci j'ai toujours voulu faire du jaune beaucoup j'avais un peu peur tu vois ça vous va oh, Merci. en fait je suis quelqu'un qui aime beaucoup les couleurs et tout euh, donc euh, <rire> le jaune c'est ma couleur préférée mmh, mmh. ma petite fille elle elle aime les couleurs je suis sûr que si elle cette couleur oh, franchement elle sera vraiment émerveillée Bon c'est fait, vous pouvez reprendre votre carte Alors merci beaucoup En fait ça se passe où Oh oui c'est vrai En fait euh, comment ça marche Si vous allez tout droit Vous allez voir euh, mon collègue Il a comme ça Et vous tournez à gauche Et après 300 km Vous allez voir un ascenseur Oui c'est un ascenseur tout bleu <rire> Vous prenez Vous allez au deuxième étage C'est là-bas euh, l'examen Ok, ça marche. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Passez une très belle journée pour ah, aussi. Elle est tellement chouette cette fille-là. Du jaune. Excusez-moi. Oh. C'est qui qui pète, je pense, mes conseils Mais je viens y a quoi en fait, c'était juste pour savoir si ici, si, là, c'est le service d'accueil. C'est un papier qu'on a mis ici, là, c'est pour décoration bien. tu n'as pas ni Ça, là, c'est quoi? Oh, madame, c'était une question simple. Toi, si tu exagères, comment tu veux poser une question bête comme ça? Tu vois ça, là? Pardon, matin bonheur, là, il fait trop chaud. Et tu veux quoi. Je suis venue faire examen pour le permis de conduire. Toi, tu es passé le permis. Vas-y, toi, tu peux. Quand tu sortais de la maison à ta mère, t'as rien dit. Tu penses que c'est que tu as apporté la fin de A manière que tu as habillé, j'ai fait tricolore. Tu veux m'ébouiller, arracher mes yeux. Vas-y, si tu es soleil. Mettez-vous de ce que vous regardez. Journée rouge. Ça, c'est combinaison. Vous avez trop les films de blanc. Madame, ça coûte combien? Avec 16 500. Le 20 000. Il y a mon nom. Ah, toi aussi, ma chérie. J'ai trouvé mon nom. Mais sap. Tiens monnaie. 3 500. Mon, mmh, c'est chose du mois d'ailleurs, Il n'y a pas monnaie. Où. Ah, tu vois. Quanta, ta. Fils, il est un trop bon. Quanta ta. Mais mets tes sentes de, de dépêche, tu dors. Tiens monnaie. 3 Il n'y a pas monnaie. Pas non, faut va te me déranger. Eh mmh. hey. Mohamed, Ma mère. Tu veux que tu trouves ça. Toi aussi. Il ah. n'y a pas 3 quand il, fait monnaie, tu ah, il y a pas monnaie ici. Donc beaucoup habités ici, là, il n'y a jamais moni. Pas tout, passes. passe. quittez où oh, il n'y a pas moni. Pharmacie où oh, il n'y a pas moni. Même ici, il n'y a pas moni. Non, madame, il faut se insérer. Il faut se Tu me vois aller faire comment. C'est pas acceptable. Maman, il faut baisser de toi. Je hein. ne tu sais pas à qui tu parles. C'est pas parce que d'ailleurs, là, vous parlez mal à vos parents que ici, là, tu as vu me parler mal. Tu me comprends Tu me comprends Si tu es trop fâché, tu sautes, tu cale en l'air. Mais tu vas demander à dos. Tu parles au gouvernement, moi. Il est parti à la boutique, il est juste tout près là, tu vas demander mon nom, on gagne tant qu'il est là, tu parties, tu parties. tu y a un machin sur le chaussures, il y arrive. Oh, c'est quoi ça Je savais, il est rester à la maison. Il n'est pas mon jour de travail. Est oh, est Madame, monsieur, je suis fatigué. Mais vas c'est qu'est-ce que tu veux, maman monsieur, ma chérie. Combien de déchirer hein T'as pas donné joli billet. Alors, je tiens à voir aussi. excusez-moi, une autre question. Je vais vous faire l'examen. Vous faites bavarder les gens, quoi. Bon. Tu marches tout droit. Tu marches tout droit, tout droit, tout droit. Tu voir un collègue, il a dit, comme ça, là. même uniforme, là. Mm -hmm. Quand tu le trouves là, tu passes comme ça. Tu passes comme ça. J'ai voir, après 3 km 24 kilomètres, j'ai à voir, après j'ai à voir. Hum, ascenseur, Fanta, ascenseur là, c'est quelle couleur T'as dit d'arrêter de me déranger non C'est bleu. Hum, c'est vrai, c'est bleu, à hum, ascenseur bleu là, tu montes dedans. Peux dire, ah oui, là, un peu là-bas. Hein Tu tournes comme moi Ah, madame, ça là c'est pas une indication, c'est confusion. Ma chérie, tu tournes comme ça, comme ça là. Comme ça. C'est là-bas, tu tournes et puis quand tu tournes comme ça, tu montes à ce soir-là, c'est fini. Et puis c'est quel étage? C'est des gens comme vous là, qui rendent notre travail vraiment difficile. Tu me poses beaucoup de questions, beaucoup de questions. Moi, je te disais ce qu'ils savaient. Un hein? étage moi, ils connaissent. hein il travaille là-bas. Moi, mon département là, c'est réceptionniste, service d'accueil. C'est ce qu'on m'a dit. de faire. il fait maintenant. Toi, tu me poses beaucoup de questions. Bon, là-bas, demander. Regardez fallait quand un match. Hum! Mmh on sent que ça signifie gâté. Couleur, couleur, couleur, couleur, couleur. Mes parents ont vraiment raté mon éducation. Pour la famille c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez apprécié commentez dans les commentaires si vous avez déjà reçu ce genre d'indication parce que moi ça m'arrive à chaque fois et bon c'est vraiment frustrant donc j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages concernant dans une maison africaine l'épisode 7 ça sort la semaine prochaine donc abonnez-vous pour ne pas rater quand ça va sortir et aussi aussi si vous n'avez pas encore regardé je vous laisse la playlist juste ici n'oubliez pas d'activer la cloche là comme ça dès que je mets ma vidéo là vous avez déjà la notification c'est vraiment important. Quand je ne suis pas sur YouTube, vous pouvez me trouver sur Instagram, Facebook et Snapchat. Aussi TikTok. On va pas oublier TikTok. Et on va se retrouver la semaine prochaine. J'aime bien la semaine prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Ça, là, ce serait la patte. Peace.